Pivote un peu vers moi, comme ça on revient au TT. Comme ça Non, on repivote dans l'autre sens. Euh, comme ça Ouais. Non, non. Comme ça non. Euh, bon. non, sur le bâton, vas-y. Pivote sur le bâton Non <rire> bien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans, dans ce type de projet donc, euh, de recherche-développement, qui sont donc. Euh, financée donc en partie par les agriculteurs et par les citoyens. Euh, la communication, il ne faut pas l'entendre au sens euh, usuel du terme, comme on peut le voir dans les médias, etc. Il ne s'agit pas de euh, promouvoir ou de soutenir euh, telle ou telle idée, ou, euh, ou euh, de diriger telle ou telle chose. Euh, en fait, de s'en servir comme un outil, euh, j'allais dire... Euh, de, de militants ou de propagande pour une idée. La communication dans le cadre d'un projet R&D doit plus servir euh, à faire les liens, créer du lien euh, entre les chercheurs et les agriculteurs, et accessoirement donc les citoyens. C'est là, euh, là où on, on se place. Avant, euh, euh, la communication était effectivement donc un, un, un transfert, une vulgarisation donc détenue par, par un certain groupe de personnes qui étaient en charge de cette fonction. Aujourd'hui, ça devient plus une connaissance et une information partagée avec les gens euh, où les personnes peuvent accéder grâce à internet et, et les différentes possibilités qui nous offrent à des niveaux de complexité qui leur correspondent. et du coup euh, l'idée de dire ah oui euh, mais tout ça c'est trop compliqué on ne peut pas vous l'expliquer on va vous faire un schéma tout ça donc je dirais de de de, de rendre compte d'une explication en sacrifiant à la connaissance et eh bien cette idée aujourd'hui euh, on peut la dépasser c'est à dire qu'on peut passer de l'information complexe, accessible à tous. Dans Parasol, ce qu'on va faire, c'est donc un, un site internet, mais cette fois adapté au smartphone, euh, pour tester un petit peu cette idée comme quoi le smartphone devient un outil euh, de, de, de connexion euh, bah de, plus en plus, de plus en plus important et puis relativement simple. Du coup, on va adapter le site de cette manière euh, avec comme support donc des supports vidéo qui vont rendre compte des différentes actions des, des chercheurs dans le temps, tout au long du projet. Voilà, ça c'est l'interface un peu vidéo. Et puis de l'autre côté, on va déployer euh, ben, une sorte de bibliothèque de ressources où seront mises à disposition par des liens simples, des liens HTML, euh, l'ensemble des dossiers, des délivrables, etc. relatifs au projet. On va faire une autre chose qui est euh, de travailler sur les protocoles dans ce qu'ils ont de pédagogique. Donc on va réaliser avec les chercheurs des vidéos pédagogiques en direction donc des enseignants et des étudiants, voire même peut-être des chercheurs, sur les protocoles spécifiques qui vont être mis en place dans le cadre de Parasol sous forme donc, euh, de vidéos. Donc on pourra voir l'analyse du comportement, qui est quelque chose d'un peu, comportement animal, qui est quelque chose d'un peu spécifique, aussi les, les protocoles d'allométrie. Ces vidéos donc, sur les protocoles euh, ont pour objectif en fait, de, de, de s'interroger sur la, la, la dimension de formation que peuvent avoir ces protocoles. Euh, donc sur leur mise en place déjà, euh, ce qui est déjà une première chose, mais aussi sur tout le cheminement euh, de la pensée scientifique, qui est formatrice euh, à part entière. C'est-à-dire qu'on euh, a donc une question, un objectif, cet objectif, on déplie des hypothèses et au regard de ces hypothèses, on va déplier tel ou tel protocole qui eux-mêmes vont être mis en place dans un compromis, un compromis de temps et un compromis d'argent. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de déplier tout ce cheminement de pensée. <musique>